Mon confinement je ne peux pas vous répondre mais n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles laissez un message après le bip au confin de mon confinement au dixième jour je profite de ma pause je me repose je prends le temps de dormir d'aller à mon rythme et je prends le temps de m'échapper la réalité est un peu triste et anxiogène, je pense qu'il était temps que la Terre nous montre que nous n'étions pas euh, des dieux, donc je lis, je fais du jeu de rôle, j'écris, j'écoute de la musique, je suis sortie du monde pour mieux y retourner plus tard, ça me fait du bien, je prends le temps d'aller à mon rythme de réfléchir et aussi de plonger en moi. En fait, c'est assez agréable au dixième jour. Donc, au confin de mon confinement, euh, la vie est plutôt belle, même si euh, ça commence à toucher de plus en plus de personnes, de connaissances, de connaissances, même euh, dans certains cas, notre famille. Euh, on a le temps pour faire plein de choses, euh, apprendre des choses, euh, se former à certaines choses, euh, même si on passe du temps personnellement. Moi, je suis un étudiant de terminal scientifique. Donc, j'ai quand même malgré ça des cours, mais euh, j'ai le temps de faire plein de choses, lire, et faire des choses que j'ai pas forcément le temps. Et ça, c'est un vrai plaisir d'avoir du temps pour faire des choses qu'on aime. Donc, euh, d'un donc côté, c'est une situation très critique que on préférait pas vivre, surtout pour certaines personnes, mais d'un côté, euh, ça permet de, de philosopher et de, de se dire euh, qu'il y a d'autres choses qu'on peut aimer et que ça nous emmène vers d'autres voies. quoi. Donc, euh, donc voilà. Au confin de mon confinement, bah, je développe des techniques que j'aurais jamais soupçonnées en moi. J'apprends qu'en fait, je suis une super euh, ménagère. Euh, je deviens aussi une super cuisinière. J'apprends aussi à kiffer quand je sors mes poubelles devant chez moi parce que je prends le soleil. J'apprends aussi euh, à avoir des nouvelles de mes amis autrement qu'en les, qu les voyant. À créer des super apéros par Skype. À, à m'intéresser à la politique et suivre à l'affût les messages d'Emmanuel Macron et Edouard Philippe, alors qu'avant je m'y intéressais pas vraiment. Et enfin, euh, j'apprends aussi à prendre soin de moi et à prendre des nouvelles des autres. Au confins de mon confinement, je bosse, je bulle et je bouquine. Si ce n'était cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête, cette menace permanente, rappelée par les médias, les responsables de tout poil, ce moment pourrait avoir quelque chose d'intéressant, ou d'être sympathique. En dehors du monde, pendant un temps, sans autre contrainte, sans les autres, dans une ville vide. Et puis en ce qui nous concerne au sens large, moi je me demande aujourd'hui s'il vaut mieux être un confini non confiné, ou un confiné non confini. Finalement, pas mal le confinement. Allez, bonne bourre.